Pascal Derville, bonjour. Donc, tu es membre de Démocratie Ouverte et tu as fondé euh, un, une plateforme qui s'appelle Questionner vos élus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça marche Oui, bonjour Armel. Bah écoute, cette plateforme permet aux citoyens français de questionner leurs élus en deux clics. Euh, donc, tu arrives sur la home page, tu arrives sur une carte de France, euh, tu cliques sur ton département ou tu rentres ton code postal, arrête l'ensemble de tes élus. Euh, tu choisis la personne à. Euh, à laquelle tu veux poser une question, tu rentres ton prénom, ton nom et ton adresse email, et tu envoies ta question. Est-ce que les élus jouent le jeu Est-ce qu'il y en a beaucoup qui répondent aux questions et comment est-ce qu'ils réagissent euh, à cette euh, nouvelle manière d'entrer en contact avec eux Alors, on va distinguer deux cas, euh, les élus, notamment députés, sénateurs, aujourd'hui on a un taux de réponse de 15%, euh, ce qui n'est pas très élevé, mais on s'est inspiré d'une initiative allemande euh, qui a été lancée il y a 10 ans, et au départ, les Allemands étaient aussi à des taux de 15%. Dix ans après, ils sont à 80%. Ensuite, on a lancé un deuxième site qui s'appelle org, qui a fonctionné durant les municipales l'an dernier et les européennes. Et là, on a eu des taux beaucoup plus élevés puisqu'on a eu 42% pour les municipales et 27% pour les européennes, ce qui, était, ce qui était pas mal. En quoi est-ce que cette initiative participe d'une démocratie plus ouverte en fait, euh, on souhaite vraiment partir des euh, préoccupations euh, des citoyens et donner euh, aux citoyens la possibilité d'interpeller leurs élus très facilement. Donc euh, notre vision, c'est une démocratie effectivement euh, plus simple, plus directe et aussi plus transparente, puisque bien sûr les, les réponses des élus sont, con, sont consultables dans la durée euh, sur notre site internet. Et alors du coup, toi qui es en contact avec des élus par l'intermédiaire de cette plateforme, est-ce que tu sens qu'il y a un, des élus qui comprennent le, la crise démocratique et qui essayent d'y trouver des solutions Est-ce qu'ils sont ouverts à ce type de, de nouvelles manières de, de, de communiquer et de, de débattre Ou est-ce que tu sens beaucoup de réticence et c'est compliqué de les voir? Euh, certains sont partants, euh, et dans chaque partie on trouve des élus qui sont partants. Euh, je vais prendre l'exemple aujourd'hui des sénateurs et députés écologistes qui sont en train d'installer notre outil euh, sur leur site internet euh, et donc qui ont, en, qui ont envie de jouer le jeu. Euh, en Allemagne, euh, ils ont réussi au départ à convaincre le SPD et lorsque le SPD a joué le jeu, ensuite tous les autres partis ont joué le jeu, ce qui explique le taux de 80% euh, que je mentionnais tout à l'heure. Donc là on vient de convaincre les députés et sénateurs écologistes de jouer le jeu et on espère bien que ça va entraîner d'autres élus dans la foulée. Et côté citoyen, quel est l'accueil Est-ce que euh, vous avez beaucoup de questions Est-ce que vous avez des citoyens qui vous disent euh, c'est génial, j'arrivais pas à entrer en contact avec mes élus et par cet inter intermédiaire-là j'y arrive ou euh, est-ce que, euh, à l'inverse, les citoyens restent dans une logique euh, un peu. Euh, de méfiance euh, et, euh, et est-ce qu'ils utilisent ce petit outil à reculons Non, il n'y a pas de méfiance, euh, les citoyens appré apprécient la, la simplicité de l'outil. Nous, notre difficulté, c'est de les toucher. Donc, pourquoi ça a marché euh, l'an dernier lors des municipales C'est qu'on avait des partenaires médias, donc notamment Ouest France, La Voix d'Or, Le Midi Libre, L'Express, qui ont invité leurs internautes à poser des questions. Euh, si on n'a pas de partenaires de médias, on va avoir beaucoup de mal à toucher Monsieur Tout-le-Monde. Avec les partenaires médias euh, qu'on a eu l'an dernier, on a réussi à toucher euh, Monsieur Tout-le-Monde, et donc on a quand même envoyé euh, pendant les municipales et les européennes 8500 questions, et on a quand même publié euh, près de 3000 réponses. Euh, donc on, on voit qu'à partir du moment où les citoyens nous connaissent, via les médias, euh, ils s'emparent assez facilement de l'outil avec des débats assez intéressants, puisque sur certaines villes, on a eu euh, 80-85 euh, rép... questions, pardon, avec euh, quasiment tous les candidats qui jouaient le jeu des réponses. Voilà, donc ça c'était assez intéressant. Donc euh, oui, à partir du moment où on arrive à se faire connaître grâce aux médias, euh, les citoyens, et notamment Monsieur Tout-le-Monde, s'emparent de l'outil. D'accord. Alors, Quelles sont les, les pistes de développement de, de ces deux outils Questionnez vos candidats et questionnez vos élus. Alors, le challenge, c'est de réussir à maintenir euh, le lien euh, élu-citoyen en dehors des périodes électorales. Donc, on est en train de, de monter des opérations en ce sens. Par exemple, là, on va lancer une opération « Questionner votre maire un an après son élection euh, », ce qui permet de faire un bilan euh, en, en ayant notamment en mémoire tout ce qui s'est dit il y a un an, on va aussi lancer euh, des opérations thématiques, par exemple questionner vos élus sur la question des transports en langue postillon, euh, Et là ça permettra de, de croiser euh, un certain nombre d'élus, puisque maire, député, sénateur, président de conseil euh, général ou régional sont à, à ce moment-là concernés. Et puis ensuite on a un projet euh, qui nous tient à cœur, c'est un projet avec les écoles. Donc on cherche aujourd'hui à, à toucher les professeurs pour qu'ils euh, s'emparent de notre outil. On imagine par exemple un professeur qui dit à ses élèves ce soir, regardez euh, sur la plateforme qui est votre sénateur, qui est votre maire, qui est votre député, etc. Le lendemain, il explique dans, il explique dans le cadre du cours d'éducation civique euh, quel est le rôle des uns et des autres, et ensemble, la classe pose une question. Euh, on pense que c'est une bonne manière de concrétiser des euh, des cours qui sont parfois un peu théoriques, et que là, ça permet, une fois qu'on est en lien avec les ça soit... Euh, par mail ou par Skype, euh, vraiment de, de, de, de concrétiser ce, ce, ce cours d'éducation civique. Voilà, donc on, on, a, on a un volet éducatif qui nous tient à cœur, euh, c'est d'ailleurs l'objet social de notre association, et donc c'est là-dessus qu'on essaie de, de, de développer des activités. D'accord, ben, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, comment est-ce que vous financez euh, ces, cette plateforme et euh, est-ce que vous avez besoin de, de financement alors aujourd'hui, pour rester totalement indépendant, on est financé uniquement par les dons des citoyens. Donc on a fait un crowdfunding en 2013 et un autre en 2014. Et on refuse par principe toute subvention, toute subvention qui viendrait de l'État, des partis ou des élus, bien sûr. Donc voilà, c'est notre modèle. C'est Alors on n'a pas beaucoup de moyens, mais on essaie d'avancer avec les dons des citoyens. Et donc aujourd'hui, euh, c'est une équipe euh, bénévole euh, qui, euh, qui mène ce projet. Eh bien, merci beaucoup Pascal, et puis rendez-vous sur Questionnez vos candidats et Questionnez vos élus. À bientôt Armel.